On va regarder dans cette vidéo l'intérêt d'utiliser un tableur. Un tableur, donc c'est un fichier en LibreOffice, c'est un fichier qui est de tendance vert, et en point ODS. C'est quand par exemple, j'ai un tableau ici avec un nombre de départ 1, et puis que je veux calculer différentes valeurs pour 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais si je viens sur mon tableur, il suffit que j'écrive 1. Après, je prends la poignée. Je clique gauche et il va me calculer autant de valeurs que je veux. Ici, dans mon tableau, on me demande d'enlever 5. Donc je fais 1-5, ça fait moins 4. 2-5, 3-5, 4-5, etc. Si je suis sur le tableur, je vais lui dire égal. Et au lieu d'écrire 1, je vais écrire le nom de la cellule. La cellule, c'est b J'enlève 5 et effectivement il trouve moins 4. L'intérêt que j'ai mis le nom de la cellule, c'est que si je prends la poignée, je la décale vers la droite et ici, au lieu d'écrire bien, il a écrit C1. Si je la décale encore vers la droite, ici il a écrit D1. Si je la décale vers la droite encore, qu'est-ce qu'il va écrire Je vérifie. Il a écrit, euh, euh, si je décale encore vers la droite, qu'est-ce qu'il va écrire en ici, cette cellule-là. Je vérifie, je prends ma cellule, je clique gauche, je reste cliqué et il a calculé tout d'un coup. Ensuite, on me demande de multiplier par 2. Euh, donc euh, là, quand je prends mon stylo, je fais moins 4 fois 2 ça fait moins 8 et puis je fais la même chose pour les autres avec le tableur je mets égal au lieu d'écrire moins 4 j'écris j'écris quoi j'écris b2 pardon je multiplie par 2 avec l'étoile multiplié par 2 et il a aussi trouvé moins 8 l'intérêt c'est je prends donc ma, la, la poignée de la cellule en bas à droite je clique gauche je reste cliqué et il calcule tout d'un coup. Ici, automatiquement, au lieu d'écrire B2, il a écrit C2. Si j'étais en F2, pardon, en F3 ici, qu'est-ce qu'il aurait calculé Quelle est la formule qui est écrite ici quand je clique en F3 Je vérifie, F2 x 2. Si je me mets en H3 ici, qu'est-ce qu'il a écrit H2 fois 2. Si je me mets ici en L3, qu'est-ce qu'il a écrit Je vérifie L2 fois 2. De l'intérêt du tableur pour ce genre de formule que, à la main, je mets quand même un petit peu de temps à calculer. Ici, dans cette autre partie, vous l'aviez fait il y a quelques temps, euh, on me demande le total quand j'additionne des masses, combien ça fait Et ben là, euh, je calcule, j'additionne tout. Au tableur, ça donne quoi Je mets dedans, j'oublie pas le égal. J'additionne tout, ben donc je fais une somme. À partir de la première cellule, la première cellule ici c'est B8, deux points, jusqu'à la dernière qui s'appelle B13. Je ferme ma parenthèse, entrée, et il a calculé tout d'un coup. Le nombre de valeurs, parce qu'après, en fait je veux calculer la moyenne. Le nombre de valeurs, de nouveau, je mets une fonction, donc égale. Nombre val, j'ouvre ma parenthèse, la première cellule, c'est B8, la dernière, c'est B13. Je ferme ma parenthèse. Il en a trouvé 6, je vérifie, effectivement, c'est bien 6. Mais si j'en avais euh, 300 millions, il aurait calculé aussi rapidement 300 millions. La moyenne, la moyenne qu'est-ce que c'est J'additionne tout, donc c'est ce nombre-là, divisé par le nombre de valeurs, donc divisé par 6. À nouveau, je vais faire avec une fonction en prenant B14, c'est dans la cellule B14, et je divise par la cellule B15. Trouve la moyenne. Si ça m'embête tous ces chiffres-là, je clique droit « Formater les cellules » et je vais formater le nombre en mettant par exemple deux chiffres après la virgule. L'intérêt encore une fois d'avoir mis le nom des cellules, c'est que je vais prendre tout ça, je sélectionne, je prends la poignée, clique gauche et il me fait exactement la même chose pour les neurones. La médiane, eh bien, je vais rentrer. Vous vous rappelez ce que c'est qu'une médiane lui, il va s'en rappeler. Donc, j'écris médiane. J'ouvre ma parenthèse. Première cellule B8 jusqu'à dernière cellule B13. Et il la calcule. Ici, si je veux pour les neurones. Je prends la poignée. Je me mets à droite et je le calcule.